Tu as entre 15 et 30 ans, tu recherches un emploi, une formation, un logement ou un autre service Avec la boussole des jeunes, c'est facile. Entre le nom ou le code postal d'une commune, sélectionne la thématique de ton choix et précise ton profil et tes besoins. La boussole des jeunes te propose alors les services disponibles à proximité et adaptés à ta situation. Si un service t'intéresse, tu peux laisser ton email ou ton numéro. Un professionnel te contactera pour te donner plus d'informations ou te proposer un rendez-vous. A bientôt sur boussole.jeune.gouv.fr